tout le monde les sacs en j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir l'incroyable liste mono rouge modo rune rouge numéro 1 légende et une liste de G Alexander G Alexander ne joue pas que voleur il joue également euh, cette nouvelle classe et en même temps c'est normal elle est absolument incroyable alors on avait un petit peu peur en début de méta alors on est toujours en début de méta calmez-vous mais euh, les trois decks que je vous ai euh, proposé précédemment le euh, voleur euh, les trois decks un peu top méta qui finalement font très peur à la méta les dominants du début de méta le voleur le druide et le euh, chasseur je vous invite à aller les voir ils sont toujours viables évidemment euh, voilà on avait peur que finalement ça ne laisse pas du tout la place au chevalier de la mort et en plus on sait qu'en général les nouvelles classes sont un petit peu meilleures que les autres parce qu'elles doivent être mises en avant et en fait cette liste là est juste incroyable alors on en a rencontré des monos rouges et finalement peut-être que le problème euh, qu'on eu euh, qu'on fait euh, les, erreurs, les erreurs plutôt qu'on fait les, les joueurs en, dans, en créant les decks euh, Chevalier de la Mort, c'est de mettre trop de cartes finalement euh, de classe et pas assez de cartes neutres qui finalement rentrent très bien. Et en fait, c'est tout ce qui caractérise, je trouve, ce deck, c'est vraiment la puissance des cartes neutres avec du Naralex, avec de l'Importatrice Pandaren, avec du Scorpide, avec de la Vorienne, avec euh, Vizir. Ben, vous voyez, on a vraiment un deck qui va générer beaucoup de value et on utilise évidemment les cartes incroyables. Bon, Denatrius, la meilleure carte du jeu idéal, mais on a du Voleur d'âme. On a du Recousu, du Mograine, porte cendre, Donc, il y a beaucoup de heal avec le Croc, Gnome, Furoncle, pour le coup, qui est bien dans ce deck. Donc, on est sur un deck contrôle qui a beaucoup, beaucoup de value. Évidemment, il y a de la stalor, il y a du Bran. Euh, on est sur un deck qui peut aussi tuer, pas vite, mais en tout cas, qui peut quand même avoir, avoir un vrai plan de jeu Burst euh, avec justement le côté « je mets plein de créa, je mets plein de créa ». Donc, vraiment, c'est hyper intéressant, c'est… C'est des matchs un petit peu longs, mais bien techniques comme on aime. Il euh, y a plein de cartes counter. Franchement, c'est un délice. Et c'est numéro 1 légende, accessoirement. Donc, c'est la première liste chevalier de la mort numéro 1 légende. Il euh, y a 40 cartes en plus. Donc, si vous n'avez pas une carte, bam, vous la remplacez par une autre. Il n'y a pas trop trop d'impact. Sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un démoniste. Le mulligan euh, est assez simple. Ici, on va quand même considérer qu'on peut se faire agresser. Euh... Si c'est jamais c'est un démoniste zoo ou alors démoniste défausse agro un peu midrange bon pour le moment il y a plein plein de versions démonistes qui sont viables je vais garder Denatrius parce qu'on a quand même un deck même si c'est un deck contrôle avec beaucoup beaucoup de créatures euh, démoniste ça n'a pas d'armes normalement et si c'est voleur ah, si c'est voleur ça, ça a une arme mais je pense que c'est quand même juste ici de recycler notre petit euh, notre, notre petit serpent il euh, y a le démon on va voir hein, c'est peut-être un voleur non normalement pièce Okay. C'est un zoo. Euh, alors, j'ai viré le Mograine parce que le Mograine, si c'est un zoo, bah c'est trop faible, c'est trop lent. Oh, ça c'est gourmand. Alors ça, c'est vraiment la carte un peu counter des, des voleurs. La carte counter des prêtres aussi. Euh, des prêtres un peu combo qui sont très très forts dans la méta. Bon. De toute façon, il faut bien jouer quelques cartes. Donc on va jouer, je pense pas que la goule ait du sens. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire oui, euh, j'ai vu des démonistes combo également, démoniste mine qui est toujours aussi fort, euh, même si ça a perdu la profanation c'est toujours aussi fort, pour le coup le démoniste combo euh, c'est pareil, Alexandre Mogren, il a pas de sens contre lui parce que c'est pas un démoniste contrôle, pour moi, j'ai pas véritablement vu de démoniste contrôle au sens euh, un peu malédiction quoi. C'est bizarre qu'il est pas très... Ah il pouvait pas trade ça, en fait. Boom. Bon, probablement, on fait pas grand-chose, mais il va falloir tenir pour ce voleur d'âme. il euh, y a moyen. On a ça en heal, ça en heal. C'est dommage, ça aurait été cool pour le T3. Est-ce qu'on le joue pas maintenant Je pense qu'on va le jouer, en fait. Je pense qu'on va le jouer. Oh, vamos. <rire> en train de le dire. Après, il y avait le ce qui est pas mal, hein, le remontoir. D'ailleurs, ça lui fait un peu peur, je pense. Oh, il s'en fout. Mais le remontoir était bien aussi. Euh, ça, c'est beaucoup, beaucoup de gourmandise. Ça, ça détruit tout avec le pouvoir. Ah, je crois, en vrai, c'est mieux ça. Hein. J'avoue que j'ai joué vite là, mais ça, ça me paraissait tellement fort. Et je pense que là, j'ai gagné. Bon. Accessoirement, j'ai l'autre euh, réveil. Mais c'est vrai que dans ce genre de deck, c'est assez fou. Et en fait, j'aime bien l'idée du deck parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes neutres dedans qui rend le deck aussi plus abordable euh, économiquement parlant. J'ai l'impression. Quoique après, c'est des cartes noires remarques. Je dis peut-être une connerie parce que c'est des cartes neutres qui se peuvent être des légendaires. mais. Je suis désolé mec. Hein. Euh, je vais faire ça. Ouais, je suis un peu, un, peu, un peu violent là quand même. J'avoue que si, si j'avais eu la 7-6 dessus, ça aurait été compliqué. Mais après, les cartes elles sont faites aussi pour nous donner des bonnes cartes. Vous voyez, on joue des cartes aussi pour avoir un intérêt. Ouais alors on peut dire ouais mais fichou là franchement cette game t'as chaté avec le T3, certes avec l'archidruide, mais en même temps tu joues pas à l'archi tu pour avoir des sœurs et des, des drake émeraudes ou des cauchemars. Je crois qu'on va juste jouer ça en mode tempo. Ça devrait faire un serviteur dans la main, le board et le deck de l'adversaire. En cliquant dessus normalement on peut voir ce que ça a enlevé. Donc ça a enlevé un Dénatrius. Bon bah. J'avais déjà pas besoin de ça. Mais alors si en plus <rire> Désolé man. Si en plus on vire des Bon bah, Il nous bourre quand même. Faut pas trop faire les marioles. Je crois qu'on va faire ça, c'est sûr. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on fait pas Vizir Parce que ça, ça met 2. Donc autant mettre le Furongle dessus. Dans ce cas-là, on traderait dans la 12-8 juste pour avoir un sort qui coûte 2 de moins. Mais je pense que pas si intéressant que ça. En vrai... Euh Je crois que je vais faire ça d'abord et en vrai je vais juste faire ça je vais juste faire ça d'ailleurs dans la vidéo précédente j'avais dit la OE était pas très bonne mais en vrai c'est parce qu'aussi il faut trouver et c'est ça qui est intéressant c'est que parfois on va jouer une carte dans un deck qui n'est pas forcément optimisé ou alors qui ne met pas en valeur en lumière la carte et on va dire ah la carte est pas bonne bah vous voyez typiquement c'est ce qui se passait j'avais rencontré pas mal de red et à chaque fois alors après c'est aussi le on va dire une espèce de biais, pas cognitif, mais un biais de match-up, on va appeler ça, le biais de matchup. cest C'est-à-dire que tu joues druide, tu joues contre cette carte, le furoncle sanglant, c'est nul. Si tu joues euh, voleur, tu joues contre cette carte, c'est pas très fort. Et c'est vrai qu'il y a plein de match-up où c'est bon, et parfois on a tendance à se dire, bah vous voyez comme je faisais, genre c'est pas bon parce que soit le deck de mon adversaire est pas assez bien construit, donc ça met pas en valeur la carte, soit le match-up est pas bon pour la carte. Mais en vrai, là, on a vu que la carte était super forte, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de match-up, une histoire... Donc il n'y a pas de mauvaises cartes. Il y a quand même des mauvaises cartes. Du moins, il y a des cartes qui sont moins fortes que d'autres. Mais vraiment, même parfois des cartes qui peuvent paraître mauvaises, si vous vraiment au débat, au départ, vous l'avez mis, dans... mis ou les avez mis dans votre deck parce que vous les avez considérés cool, essayez de forcer un peu, essayez de vous dire « Je vais encore lui donner une seconde chance parce qu'il y a moyen de faire des belles choses. » Je dis ça, mais ça marche aussi pour les decks. Clairement, quand vous créez un deck, vous pouvez tout de suite avoir un win rate négatif et vous dire « Ah, c'est pas bon. » Et en fait, parfois c'est juste la petite carte à enlever une autre, une autre carte à mettre, et vous avez tout de suite votre night qui va s'envoler. Conseil d'expert. Hein. Et ça m'est arrivé tellement de fois de créer des decks et me dire, franchement, juste c'est nul. Et après, genre, quelques jours après, je vois qu'une liste à peu près pareille, avec quelques cartes de différence, donc un peu différentes, mais quand même. avec La même ossature faisait des top légendes et me dire, putain, j'aurais dû forcer un peu, j'aurais pu trouver une super liste, quoi. Oh, j'ai mis clic oui, bien ça. En fait j'ai cliqué Parce qu'en fait j'ai le réflexe de quand Oh Mon dieu mais je suis un chatard et un, un misclickeur Sérieux Je vais vous expliquer ce qui s'est passé En gros j'ai le réflexe que Quand l'adversaire joue une carte parfois je clique sur la carte Pour bon, vite euh, pour pas avoir trop d'animation Il y en a déjà beaucoup Et en fait là j'ai juste cliqué parce que je pensais que c'était la carte Et en fait c'était le secret Ce qu'il a vite passé lui et en fait, j'ai cliqué sur sa découverte. Et j'ai chaté la découverte. Non, mais c'est vraiment... Je suis vraiment infâme comme type. Presque peut contre-sort, en vrai. Non, il sait ce que c'est. Faut faire gaffe, il doit jouer big. Donc la pièce, elle va devoir partir vite. Et je pense que le contre-sort, il doit partir vite également. Vous voyez ce que je veux dire En fait, le truc, c'est qu'il va... Au prochain tour, il peut pièce-pièce jouer la 3-7... Le barbantane là, et il va falloir que je prochain tour en limite je fais pièce euh... astalor. Même si c'est bizarre. Comme ça, ça s... ces grosses créas, elles se transforment en furoncle. Là. Vous voyez ce que je veux dire Bon c'est bizarre hein, j'en conviens mais bon, En vrai dans l'absolu, il peut pas le faire au prochain tour vu qu'on avait vu qu'on a le contre-sort qui bloque sa pièce. Mais bon. Je pense que de toute façon l'idée c'est pas juste de faire Scorpid, parce que Scorpid va nous donner un sort et ce sort peut être chiant, vous voyez. à moins de choisir un gros sort, mais là je me dis je fais ça maintenant, de toute façon je m'en fous de l'armure la, de la, de dans ce, dans ce match-up là, hein. c'est un deck on va dire big. Ou alors on fait Scorpid on prend un très gros truc, soit on, on joue un petit truc qu'on va jouer maintenant, et on va sûrement faire ça, soit on joue un gros truc. Bah euh, fléau. Hein. Ouais. Donc là, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il va faire pièce, contre-sort, pièce, en sorceleuse. Non. En tout cas, il faut tourner autour de ça, c'est la combinaison la plus forte. Limite, ça me donne même envie de jouer mon furoncle. Pour être sûr que sa créature, elle se son sort, se transforme en fléau. Bah, de toute façon, on n'a pas d'autre chose à faire. C'est pas ouf, mais... Franchement, on a vraiment rien à faire. Ah si, on a ça, je suis bêta. Je suis trop bêta, moi. le face ou alors j'ai envie de blesser ma créa Non, j'ai pas envie de blesser ma créa. De toute façon, lui, il a rarement la possibilité de pinguer. Alors, il peut pinguer, mais c'est chiant pour lui. Et surtout que là, il commence à arriver tour 6. Les, les, les tours où il il va jouer des monstres. Ok Bon en vrai on a une grosse grosse main dans ce match-up. La pièce c'est contré, il le sait La pièce Les contresorts j'imagine Ok C'est vrai qu'il a un contresort faut, faut, faut, faut faire gaffe Ok oh Lol Bon écoutez ça sera du muta hein. L'attaque phase déjà Ouais, c'est pas grave. Étoile de mer Pays merveilleux... Étoile de mer, euh, ouais. Après, euh, en général, c'est quand même un deck avec que des petites créas. Hein. On connaît la curve, hein, ce deck-là. Attends, mais par contre, le gars, il faut lui dire qu'il y a une nouvelle extension. Parce que sinon, c'est pas très intéressant, là. Man Eh hey, man Il y a une nouvelle extension, hein, tu sais On fait pas voleur d'âme. Non, c'est con. Très con. Par contre, on peut Bran, Institutrice. Ah, faut faire gaffe. Ouais, de toute façon, là, après, s'il réduit un sort. Non, c'est bien. Non, j'aime bien. Sinascha. Oh, corps de liver, On détape pas mal de mana. Vamos. Et. Ça, ça met des dégâts dans le visage de l'adversaire. Ça, ça booste toutes les créas. On n'a pas tant de créas. On détape les manas maintenant. Je crois qu'on va profiter de, du Bran maintenant. On détape 4. Et en vrai, je vais juste faire frappe là-dessus. Certes, il y a un excédent de heal. Mais l'idée, c'est de déjà tuer ses créas. Et d'avoir que. Deux sorts en main, des gros sorts. Un sort à 9, un sort à 5, vous oui. voyez. on s'en moque un peu. L'avantage, c'est qu'on a gardé le Nagar. Oh, il mange alors. C'est un peu chiant, mais on a un Dena. faut mettre de la pression pour éviter de se faire... C'est euh... au tard. Oh, la chatte. La chance, Pardon. Je crois qu'en vrai il faut faire fléau Mais il faut full trade fléau Ou alors trade comme ça Plus fléau et face ah, peut-être 4-4 quand même Tout dépend ce que l'on a On peut avoir des ruées Ok On a quoi On a ça qui revient Ça c'est un monstre Ouais, Ça c'est devenu des morts vivants c'est dingue hein. Ça c'est morts vivants, Ça ça met des trucs quand ça meurt Ça ça fait piocher un sort de givre Logiquement je suis pas censé en avoir dans le deck Non euh, Ok ok On a quand même un beau board hein. Ouais Rune ok c'est bizarre qu'il est silence d'abord Il est gelé d'abord je crois que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait Oui il gèle d'abord Ah par rapport au si jamais il sort le à 3 qui détruit tout J'avoue que c'est vraiment très ambitieux non, c'est bizarre ce qu'il a fait. Euh, pas fan. Tout doit disparaître. Que la chose soit dite. À moi de jouer, s'il vous plaît. Bon, il est fort notre Dena. va Dena maintenant, peut-être. En fait, si on a le board, il peut pas. M... Il peut pas, Théotard. Après on pourrait faire ça sur Crea pour bloquer Théotard. Peut-être ça a du sens. Et comme ça on continue avec Dena. On va voir. Ça dépend ce qu'on a aussi. Bon déjà on commence à attaquer Face. On prend l'info. Ok. Pas un sort C'est risqué, j'aurais dû attaquer avant. Ok, donc c'est un, une rune, très bien. Donc on va faire face, face, créa, face, trade. Ça peut aller sur lui. Okani, créa. Prochain sort, non, il va, il va savoir que c'est sort. Qu'on a choisi sort, on va prendre le serviteur. Ok, et on a sûrement l'état avec Dena au prochain tour. C'est <rire> au tard. Famos, enfin, je suis dans ta tête, bro. Je suis dans ta tête. <rire> bah, ben ouais, mec, évidemment que je suis dans ta tête. Peut-être il est content, peut-être c'était le but de son play, hein, mais ça me paraît bizarre. Je le fais, hein. il n'a pas beaucoup de heal dans son deck. Je récupère beaucoup de points de vie, je lui mets beaucoup de pression. J'ai plus beaucoup de cartes de dégâts, mais je... il est quand même à 5 life. Je réfléchis, mais je pense que c'est ok. Non, il est pas à 5, mais je tue son board. Je pense que c'est quand même le play à faire. Le déna maintenant. Je le mets à 10, je suis à 40. Il peut pas... En fait, il ne peut pas mettre de créa, il a déjà fait une rune. Et quand bien même, sur une deuxième rune, tout ne meurt pas. C'est une 10-10, hein, le garçon. Et chaque tour, je mets du board. Et j'aurais ça, qui peut proc sur des sorts, qui peuvent mettre des dégâts. Je pense c'est ok. En vrai, s'il faisait l'inverse, il perdait. Je suis bêta. En fait, s'il faisait l'inverse, il perdait. Mais le Théotard, il... ok. Ça, c'est bien, il a été obligé de faire ça maintenant. C'est une bonne nouvelle. Donc là, on va faire... Euh... On va peut-être gagner en vrai, parce qu'en onboard on a 18. Au serviteur, l'attaque, un vote, ceux qui meurent. C'est rigolo. Pour une forge, ça sert à rien. Ah si, j'ai un, por un porte-cendre chez Beta. Ça pas rien du tout. Je pense que je vais quand même faire ça ici. En moins d'avoir létale. Ok. Non, mais c'est vrai que j'ai cette arme. Ok. Théoriquement, c'est censé être les meilleurs match pour le rune. Pour le deck comme ça. Et vous voyez, le deck est tellement bien construit que. On a de la pression en même temps. C'est pas juste un deck contrôle qui, qui pionce, quoi. C'est ça aussi le truc c'est que guerrier, c'est devenu un deck contrôle qui pionce. Et maintenant, euh, on peut plus gagner avec des decks contrôle qui pionce. Faut avoir un peu de peps, quoi. Bon, il y a sûrement un contresort sort Il y a sûrement peut-être de l'armure. Il recycle en fin de tour. Pas étrange, mais admettons. Ok. Ok. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce deck-là... Bon, déjà, c'est un deck euh, Rénatal. Et si vous avez. Justement, si vous avez. des, Il y a des cartes que vous n'avez pas, vous pouvez les remplacer par d'autres. Et là, vous allez me dire Ouais, mais ça veut dire que le deck sera moins fort. Bah, pas forcément. Parce que là, on est, euh, on est moins d'une semaine, clairement, avant... après l'extension. Enfin, quelques jours même après l'extension. Enfin, clairement, pas une semaine encore. Donc. Ce deck-là, il va encore s'optimiser. Là, pour le moment, c'est la liste la plus optim. Alors, peut-être qu'il euh, a eu de la chance, et Alexander, il a fait la liste la plus opti, mais ça va encore un peu s'améliorer. Alors, ça ne s'améliorera pas intrinsèquement, ça s'améliorera aussi par rapport à la méta, etc. Mais typiquement, vous voyez, le poste de gué lointain, si demain, le voleur, il disparaît, le prêtre, il disparaît, le prêtre Miracle, le bah, poste de gué lointain, ça va disparaître pour une autre carte. Peut-être une carte d'Antibet ou un truc comme ça, vous voyez. Donc, euh... Donc vraiment n'hésitez pas s'il y a des cartes, ou même des cartes que vous n'aimez pas. C'est important de jouer les cartes qu'on aime. S'il y a des cartes que vous n'aimez pas, par exemple, je ne sais pas, mais vous n'aimez pas euh, ce furoncle sanglant. Vous voulez jouer l'autre à Jouez l'autre à eux. Surtout que ça marche dans ce deck, vu qu'il y a quand même beaucoup de créatures, on arrive souvent à faire des grosses AOE. Enfin voilà. Euh, L'archidruite neralex, si vous ne l'avez pas, bah, c'est pas grave. Vous n'êtes vous pas obligé même de curver. Soit vous mettez un autre T3, soit vous mettez une autre, une autre carte de value. L'idée c'est quand même de respecter un petit peu ça. Ça c'est une carte qui génère de la value. Bah à la place, vous mettez une autre carte qui génère de la value, même si peut-être qu'elle est moins forte, peut-être qu'elle est moins sympa. Voilà. Ça, c'est très très important de ne pas être bloqué dans un deck et se dire ah « bah non, je peux pas jouer le deck, il me manque une carte sur 40. » Aussi bien, votre deck sera meilleur, vous voyez. Même avec une carte euh, en moins, quoi. Ok. J'avoue que ça, c'est assez fou avec ça. Après. Ah non ça marche pas, je suis bêta. Euh bah, j'ai une connerie. Euh... Oh non, ok. En fait c'est pas. j'ai pas fait gaffe mais c'est pas une. C'est un mort vivant. Meurs après votre dernier tour. Ah c'est ce tour là ou celui. Ah non c'est le tour de l'adversaire ou le mien Ah non c'est ce tour là ou le tour d'avant, mais c'est trop bizarre. Ça devrait être proc, non Bref. Je sais pas trop, c'est un peu pareil, non Et des que vous sans Ça, c'est pas trop mal. Initialis, je suis pas sûr dans ce genre de deck. fous. Je, que peu de temps. je pense qu'on va juste prendre ça. Deux de moins, si un mort-vivant allié. Ah, allié, je suis con, putain. Ah ouais, parce que ça a été mon tour. J'allais dire... Ah ouais, mais non, c'est ça, c'est mon tour ou le tour précédent l'adversaire. C'est pas mon tour, c'est bien ça. Ouais, parce que la carte, je l'ai mille fois, mais je comprenais pas pourquoi là, elle proquait pas. Mais c'est parce que c'est à mon tour ou au tour d'avant, mais c'est allié. Enfin, c'est pas que c'est allié, mais c'est que c'est... Moi, c'est encore un tour avant. En fait, c'est deux tours avant, alors que c'est là, ça aurait été trois voyez. vous Je sais que ça, on connaît, on connaît. Mon Je peut juste faire ça. Est hein. Les deux, deux provoquent. Bah, la carapace, elle est pas mal quand même. Hein. Je pense que la carapace elle est quand même pas mal Typiquement Là il va taper dans la 2-3 mais en vrai ça existe De faire post carapace ou alors beaucoup plus tard Je fais gardien carapace c'est un peu bizarre mais Genre post carapace euh, Je pense que ça peut un peu l'emmerder faut voir bah, Après on a un deck contrôle comme lui La question c'est est-ce que c'est le même Bah il joue Brisa, mais non on joue pas Brisam. Déjà c'est pas le même Bon ça c'est pas mal j'aime très bien euh, intéressant on a la rafale on va la faire sur lui ou sur ça on va on s'en fout que son arme elle l'attaque là-dessus avec son arme il peut pas tuer la carte la 4 et la 1 elle va là-dedans je pense que c'est OK Bon je pense que dans un en fait la question c'est pour le moment c'est compliqué de savoir les statistiques vous voyez on... les probabilités que ce soit mono vert, mono rouge, mono bleu ou alors vert bleu, vert rouge etc on n'a pas trop de données et on sait pas trop, tout est joué pour le moment euh, peut-être que là dans les prochains jours avec euh, ce deck là qui a fait top 1 peut-être qu'il y aura un peu plus de mono rouge mais et encore vous voyez c'est pas la même version donc c'est juste le gars il a pas regardé sur internet juste il s'est fait la version, sa version plaisir et ce que je veux dire, c'est que, en fonction, comme le, le, comme le démoniste, la dualité empirique sous le prisme du démoniste, bah, c'est un peu ça. Si jamais il y a beaucoup de monoraids, il faudra garder Mutanus, il gar... faudra garder euh, Recousu, Mogren en main. Il y a beaucoup de monovers, il faudra peut-être garder Furoncle, vous bah, voyez, des choses comme ça. Ça me plaît bien ce play là. En vrai des 2-2 réincarnation. J'ai ma 2-3. Franchement j'ai une belle carapace au prochain tour. Je vois pas trop l'intérêt de faire un croc. Avec le croc j'ai quand même envie d'aller face un peu. Frappe de givre. C'est fort. C'est très fort. Là où elle ça sert à rien dans ce match-up. Donc peut-être qu'ils auraient même un furon sanglant au prochain tour. On verra. On verra. Là, il va quand même tuer une de mes créas. Ouais, non, il n'y aura pas des créas. Parce que là, logiquement, il va faire 2-2 plus 1-2. Acolyte. Oh Ah non, mais il a eu Call Ah ouais. Cache de carte. Une carte. L'autre, c'était pas un mort-vivant. Il va falloir tuer ça. On a Asphyxié. Avec l'attaque la plus élevée. C'est ça. Ou alors, on a ça. L'adversaire au PV le plus bas. C'est lui, si on trade là-dedans. Pas évident. Lutter, Pas mal la rafale quand même. Le oncle, le gardien. Peut-être gardien. Le gardien, c'est quand même chiant pour lui. De toute façon, là, on va asphyxier. Je pense qu'on va face. C'est con parce qu'il a du heal dans son deck. Mais je pense que c'est quand même important de grignoter, grignoter, grignoter. En fait là le problème c'est que s'il a Denatrius en main on a perdu. Et je pense qu'il a Denatrius à l'extrême gauche. Après on aura toujours notre euh, recousu. Et peut-être même Bran recousu. Mais j'ai l'impression que là, à l'extrême gauche on a du... on a un Denatrius qui a été keep, Et ça m'ennuie un peu. Bon, c'est l'avantage du tracker, hein, surtout dans des matchups un peu longs, on peut voir ce qu'il avait. Bon, ça, ça me va, il a deux mana de moins pour gérer mon board. Là, par contre, on a sûrement une, une jolie carapace au prochain tour avec gardien. Gardien, carapace, en espérant avoir une autre créa. On n'a pas trop de pioche en main. C'est un peu chiant. Rizam, ok. plaisir C'est so cool. Ça, ça fait piocher. Ça, c'est très fort. Ok. On peut faire gardien carapace. On fait l'archidruide maintenant, mais je suis pas obligé. Après, on peut encore attendre. Hein. Ouais, mais le poste de gay, il se fait déboîter. Moi, j'aime bien ça, quand même. j'ai l'impression que c'est chiant pour lui Même s'il a un joli trade 3 1 1 Ça va grignoter un peu On n'est pas pressé pour Le poste en fait on lui donne si on fait poste À part si on fait poste avec les Avec les Les taunts mais C'est au Bon on a une main qui est pourrie Enfin on a rien en main qui va nous poser problème a Naralex qui peut toujours donner de la value Mais si ça donne des AOE On en a déjà Sans vampirique peut être chiant je, pense je préfère qu'il prenne Naralex que son vampirique, hein. Clairement Donc là vous voyez son Théotard il était pas dingue Et on va pouvoir continuer à agresser Ça c'est une bonne nouvelle Scorpid Peut-être qu'on va commencer par Scorpid ça, ça découvre des choses Je pense qu'on va Croc Face alors que le. le non, on va, on va face. On va arm dans sa créa. En fait, on va pas développer trop de board. En développant pas trop de board, on l'emmerde énormément. Parce qu'il peut pas trop faire des AoE. Et en même temps, ça grignote quand même. Ça, j'ai quand même envie que ça aille face. Puis ça rajouterait une carton board. Ça rajouterait de la puissance à une AoE. Parce que là, il a sûrement en main des euh, euh, des voleurs d'âme. Et en vrai, voleurs d'âme sur ce board, c'est pas fou. Mais en même temps, il faut quand même qu'il le fasse. Vous voyez, c'est toute la difficulté de jouer dans les mirrors de contrôle. C'est qu'il faut mettre du board, mais pas trop. Il faut agresser, mais pas trop. Il faut value, mais pas trop. Ok. Il joue ça, lui. Je pense que c'est une bonne carte. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à... Mais bon, ce Dena, il va nous faire mal. Je sais pas combien de créatures est morte durant la game, mais... On peut presque le voir avec ça. Après, il y a eu des ghouls. Pas des ghouls, des... Il y a eu certaines cartes qui n'ont pas donné des cadavres, mais je pense que ça fait beaucoup. Bon après je suis à 40. Peut-être on commence par ça. Ça c'est cool en vrai. Ça c'est cool. Pas, pas en vanilla évidemment mais et je pense juste avec déjà la petite 1 et si jamais il y a une autre créature qui peut mourir, genre celle-là. Genre en fait si ça fait déjà piocher une carte c'est déjà cool, deux cartes c'est incroyable. Et c'est le but un petit peu. Après il y a toujours lui qui a un mort vivant, qui peut peut-être s'écraser dans une créa, je sais pas trop. Et ça c'est pas le genre de truc qui va pas le trade quoi. Souvent il va mettre du board et nous on va pouvoir écraser notre 1-3 dedans. Sachant qu'on a ça mais ça c'est 5-6, ça meurt pas là-dessus. Ça mourrait là-dessus. attaque l'adversaire au PV les plus bas. On a recousu. Ah j'aime bien l'idée quand même de piocher 2. Après on a ça hein, qui fait piocher aussi. on peut juste faire ça. Hein. Ouais mais j'ai envie de profiter de ça avec deux cartes et c'est un peu bizarre quoi. Très très bizarre. Ou alors on se dit on piochera plus tard. Face, enfin, et on fait voleur d'âme. Piocher deux c'est pas mal, hein. c'est quand même, je sais pas, ça me choque pas. Je pense que je vais déjà piocher une carte et je vois, je vois en fonction Ok On va juste faire ça. Bon, il y a un dans 3-4, mais on s'en fout. On a pioché deux, c'était le but. C'est juste de piocher deux cartes. L'idée, c'est d'aller chercher Bran pour ce recousu. Et maintenant, d'aller chercher Denatrius. En vrai, tout est passé. Hein. Après, il reste un recousu chez lui. Avec un Bran. Voilà. Et il y a le, toujours ce Denatrius, mais on est à 50. Après, il y a Astalor. Mais nous aussi, on a Astalor. On a Bran, Astalor. On a... Bran, Astalor, ça va être une grosse combinaison aussi. Hein. Peut-être même supérieur au recousu. Parce que ça donnera deux créa. Et ensuite, on aura Rode de créa et. On pourra même faire 3, 2, plus 5. Ah, on peut vraiment faire des choses incroyables. On fameux Astalor, Ça fait un peu de dégâts, mais on s'en moque. Voilà, on a un recousu qui détruit ça. On va piocher. En fait je suis en train de me dire est-ce que ça a... Est-ce qu'il faut pas recycler la vipère là maintenant Il a plus d'armes si. Il joue des brisames. Il doit jouer peut-être euh... En vrai non, hein, pour le moment on s'en fout. Hein. Ouais quoique, hein. Non, je vais la recycler. Je vais le faire ça. Ok, ça on s'en moque. Ça reste une grosse créature. On a enlevé Dena. Oh on a enlevé des Dena on a de la chatte là encore. On a enlevé Dena mais ça veut dire que la carte de gauche c'est pas Dena donc c'est peut-être un anti-bet. On a enlevé Dena, bah il a perdu, il a plus Théotard, plus Dena, après ça peut se jouer à la fatigue mais... Je sais pas. Ça pourrait se jouer à la fatigue. Ah ça va être intéressant cette partie. Muta, Bran Muta, non. Là comme ça. Là comme ça. Étoile. Le temps est venu de... Muta comme ça. On a enlevé étoile. Étoile, on s'en fout, je crois. Étoile, ça fait rien. On a Mogren. Si, Mogren aussi, c'est un bon moyen de gagner. Mogren. J'avoue, Bran Mogren dans ce matchup, ça peut être cool. Pour le moment, on est, on est tous les deux à pas avoir Bran. Hein, si je dis pas de conneries, ouais. Asphyxié. On a toujours notre 3-4. Voilà maintenant, il va falloir être un poil plus précautionneux avec les ressources. Vous voyez, il peut pas gérer ça. Donc, il va prendre son petit 3. Plus ça. On a le Bran. Ça fait rien ici. On va un peu agresser, je pense. On va agresser. Normalement, on récupère un peu de points de vie. Et là, on est quand même devant. Alors, on peut encore perdre, mais le fait d'avoir du passé Théotard, sachant que lui, il a peut-être peur de notre Théotard. Corpide, ok. C'est intéressant, d'empêcher ces matchs. Hein. Enfin, à jouer, c'est cool. Je sais pas si à regarder, c'est bien. Mais je pense qu'à regarder, c'est cool aussi parce que c'est une nouvelle classe. Mais j'avoue que c'est vraiment très agréable et ça. On n'est pas dans le miroir de guerrier qui est chiant à as fuck, quoi. Pardonnez le langage, mais. Euh, ok, ok. Bon, on a un joli furoncle. Ah non, il va tout trade. Oh, on peut quand même Fironc, mais c'est bizarre. Voleur d'âme, c'est peut-être un peu tôt. Ah bah Mogren. Bran Mogren en vrai. 6 dégâts par tour. Je pense que c'est le play. Hein. Je pense que c'est mieux qu'à Stalor. Bran Mogren. Chaque tour, tu prends 6. Ouais, GG. GG, GG, GG. Très agréable, très très très agréable. Je suis très heureux aussi. J'ai pas fini ma phrase. <rire> J'aime bien mettre des petits blancs comme ça. <rire> mais en vrai, je suis très heureux que ce deck là, que cette classe en fait puisse faire des top 1 légende quoi. Parce que c'est vrai que sur les deux premiers jours ça faisait un peu peur quoi. Deux premiers jours de la méta, euh, t'as du druide pété, t'as du chasseur pété qui tu tour 6. Je me dis merde, mais ce deck là il peut pas exister ou quoi. Alors qu'il avait l'air tellement fort en avant-première. Et en fait, non, il est cool. Et je pense bientôt, vous allez voir du mono vous allez voir enfin du mono-vert, des trucs plein, plein. Euh, plein d'archétypes différents. Je pense dans ce match-up, on garde le vizir. On garde Naralex aussi. En fait, je me dis, même si c'est mono-vert, c'est quand même assez lent, quoi. Et puis. Franchement c'est pas comme si on avait des kilos danti non plus dans notre deck Donc en fait si jamais on se dit euh, J'enlève je Vizir pour avoir un anti En fait souvent on va enlever Vizir pour avoir une créature grosse Ou une autre créature qui a le même effet Donc autant garder Vizir On reste presque piécer euh, un T3 Vous voyez Je pense pas mais Gardons la pièce pour le Dena Ouais, je l'ai pas vu la gamme d'avant, c'est incroyable. les L'hématurge, même, je dirais. Ouais, c'est bien de commencer à stacker des cadavres, on en a un petit peu besoin dans le deck. Pas énormément, mais quand même. Et puis, même, ça stack ce déna. En vrai, euh, ouais, je crois que c'est quand même ça, parce que ça peut donner des, des 7-6. En vrai, c'est con, mais si ça donne les créas dans ce match-up, c'est mieux sérieuse et tout, c'est des super créas. Ça, c'est chiant à détruire. À part avec Asphyxier, parce qu'Asphyxier ne cible pas. Détruit le serviteur adverse avec l'attaque la plus élevée, donc ce serait ça. Après, en termes de mana, c'est peut-être plus intéressant de faire un portatrice maintenant. mais Respectons un peu la mana, je pense. Quoique, okay, hein. non, en vrai. Je vais trade ça. Voilà, la simple et bonne raison que prochain tour, si jamais. Ok. Si jamais, si jamais je fais un portatrice, un portatrice elle pourra challenge ça parce qu'elle aura deux et lui il a deux aussi. Ah, ça ça peut être chiant dans le match. Ça ça peut être très très chiant dans le match. Bah en vrai, euh, je crois que c'est Furoncle. Hein. C'est pas fort Furoncle dans le match. Donc autant le faire maintenant. Je crois que c'est Furoncle. Franchement, on arrive à lui donner une bonne value. On détruit deux créas. Sinon, ça n'a pas de sens. À 3-5, elle fait trop, trop de trucs relous. Il y a du heal dans son deck, mais il n'y a pas un milliard de heal. Donc, en vrai, le fait d'avoir l'initiative de grignoter des PV, franchement, ce déna, il peut surprendre surtout sur un T9. On va voir. C'est chiant. C'est incroyable en chevalier de la mort. Pas péciféré. Wow, wow, wow. C'est angoissant là ce qu'il vient de faire. C'est presque du, du, du slow, slow move, slow roll comme on dit. C'est à dire il a une combinaison incroyable et il a attendu avant de la jouer. Comme pour nous BM. Pas très respectueux. Et c'est pas grave, c'est parti du jeu. Mon Famos. Là, on va pas le respecter non plus. Après il faut faire gaffe parce qu'il a l'initiative et il grignote, il grignote. Après on a des AOE hein, mais pas dans la main encore. Mais... Faut pas qu'il ait trop de board. Après je suis à 50, 48. J'ai du heal. C'est ça, au pierre en heal. Et là, c'est j'avoue que c'est sexy. Les deux Mograines là. Magnifique, le design de la carte est sublime. Hein. super chiant. obligé. Hein. C'est super super chiant. C'est 7-7. Ça va être dur de caler les deux. Pas vous jouer de la flûte, ça va être dur de caler les deux. À 3, pas encore. Si je peux voler ça, c'est incroyable. Ça, trop... En fait, ça, c'est ce qu'il est en train de le faire gagner, c'est ce porte-mort. C'est pour ça que c'est pas joué, c'est parce que c'est bien que dans ce match-up. Mais je pense que dans ce matchup c'est vraiment dingue, quoi. D'avoir une 3-5 pour 0, ça change tout. Par contre, je peux lui faire une AoE, ce serait bien si je la top deck. Passera, pas serein, mais en même temps, je suis à 41. Je peux pas non plus dire que je suis bas en PV. Il a 26, hein. il a peut-être plus peur que moi hein, pour le coup. Non, pas peur. Pas il faudrait pas qu'il fasse asphyxier, sinon il reprend le, le, le, la tempo hardcore. Pour le coup, s'il fait asphyxier, j'ai sûrement perdu. Ah, c'est comme asphyxier, c'est un nom tibétain. assez fort ah il faut faire ça il faut trouver une AO une connerie hein. Quelle horreur. Je suis derrière. Hein. Mais Après, je me dis que dans son deck, il n'y a pas forcément toujours la possibilité de mettre du board. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire qu'il peut faire des tours un peu vides ou des tours avec des anti-bêtes, vous voyez. Donc là, il fait Goulassayant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a peut-être rien derrière à faire. Ouais, super ça. Super, super. On va juste faire la de... euh, pardon, le deuxième Alexandro. Là, on est vraiment pas mal par contre. Il fallait, fallait vraiment faire ce tour-là. Arrêter de prendre des coups de dégâts Là il a vraiment fait un tour vite C'est chiant On sait que dans sa main Il a des anti -bet. Il a sûrement Denatrius aussi Il me tue pas avec Dena ici je pense Run. Ok. Ran recousu Ok Bon on va faire Dena ici De toute façon on est en train de gagner Vu hein. qu'on on a Il prend deux graines Je pense qu'on va Dena. Euh, on tue pas forcément tout Mais euh, on s'en fout si on tue Bran c'est le top Ah ah zut A moins qu'on soit sûr de tuer Bran mais Non je pense qu'il faut le faire là Ah oubliez pas qu'il prend 6 par tour hein. Par contre on lui a laissé Bran c'est catastrophique Et nous on va juste se défendre Là on joue aggro en fait Ah bon bref. Ah voilà ah Techniquement, euh, on tue Bran, il n'y a... a pas ça. Hein. On tue Bran, on en a gagné, je pense. Parce qu'en plus, on a en main du heal et lui, il prend 6 par tour. Ah, c'est frustrant cette partie, mais voilà, c'est le gros, gros. Pour moi, c'est de plus en plus le gros défaut d'Hearthstone. C'est les mirrors. Enfin, c'est pas Hearthstone au global, c'est Hearthstone dans les mirrors control. C'est des games de 15-20 minutes, peut-être plus. Et celui qui perd, il a une frustration énorme. Et les jeux, de temps, les jeux tentent de plus en plus à supprimer la frustration des joueurs. Alors, ça fait partie de la vie, la frustration, ça doit faire partie du jeu également. Et c'est vrai que quand tu joues, tu n'as pas trop envie d'être frustré. Parce que tu es, es censé prendre full plaisir. Et c'est vrai que là, c'est dur. Franchement, c'est dur. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Ok. Et c'est vrai que les Mirror Control, celui qui perd... Euh, Surtout dans des setups comme ça Un petit peu RNG finalement C'est pas comme si on s'était fait rouler dessus hein, Vous voyez on avait vraiment une chance À un moment on est repassé devant Notre Dena tue pas Bran Donc ça nous fait perdre derrière Et, et ça ça nous Ouais ça c'est vraiment euh, C'est cru, presque cruel quoi En tout cas pour euh, Pour un jeu de cartes c'est cruel quoi Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et je trouve qu'il n'y a pas la frustration Avec des decks un peu plus peps quoi Quand les games durent 5-10 minutes Il n'y a pas de frustration en soi et quand les, les games durent 15-20 minutes T'es dans ta game, t'as mis un setup en place D'où évidemment le truc Que les decks combo étaient un petit peu supprimés Par Hearthstone, c'est parce que les decks combo Tu joues et d'un coup l'adversaire il dit bah t'as perdu Il dis bah bon ouais mais toi t'as pas joué euh, Ouais j'ai pas joué mais j'ai gagné Et ça c'est horrible en soi. Donc voilà, là j'avoue que je suis frustré je sais pas si c'est parce que je suis fragile ou si c'est parce que on est censé être frustré dans ces cas-là, mais j'avoue que là je suis frustré. Un peu dégoûté, enfin vous voyez ces sensations pas très agréables, quoi finalement qui. Tu passes vite à autre chose, mais en même temps, il y a quand même un petit truc qui fait que là, si cette game elle perd, si par exemple cette game je la perds, bah, en fait sa sensation est presque doublée, vous voyez. Ça double, ça double, ça double. Et en fait tu fais trois défaites à la suite en commençant par une défaite de 20 minutes. C'était. Pas ah, en tilt parce que tilt c'est... Enfin si tu peux être en tilt dans l'absolu, mais... Et d'ailleurs je vous pose la question en vrai. Je sais pas si ça vient de moi ou si alors c'est tout le monde comme cela. C'est possible que je sois plus fragile que d'autres mais je pense pas. Je pense pas dans le sens où je suis pas euh, sujet au tilt. Je tilt pas. Le... le fait de tilter ça rend... Enfin, enfin vous voyez. Et peut-être j'aime juste pas perdre. <rire> c'est un peu ça aussi. Je déteste perdre, j'ai une... Ah, ça, ça va mourir, mon grand. Oh, coquin. Ça doit mourir, ça. Ah, secret, c'est un peu chiant. À partir du moment où on peut... Ça, ça coûte 4 mana, ça, ça coûte 3, donc autant utiliser celui-là. C'est ah, 1, normalement. Non, c'est noble, ok. Et comme ça, on a asphyxié sur une énorme créature qu'il va à un moment jouer. Bon, asphyxié, c'est vraiment la carte tech contre ça. Accessoirement, c'est très fort contre voleur aussi. Carte tech, en vrai, contre les deux match on va dire, euh, effroyables de la méta. Enfin, les deux decks effroyables. Pour le coup, ce sont des decks combo qui te laissent pas trop jouer. Même si le voleur, il est un petit peu hybride maintenant, heureusement. On a envie de piocher une arme. Le gel, c'est trop fort. Pas maintenant, mais sur des créas chez lui. Ça peut nous donner de la tempo. Ne nous enflammons pas. Gardons notre gel sur les grosses créas. De toute façon, avec des cartes comme Voleur d'âme, normalement, on est censé gagner le match-up à partir du moment où on ne meurt pas vite. Enfin, voilà. Je vous pose en vrai la question. Ça m'intéresse sincèrement. Est-ce que vous avez cette même sensation Parce que parfois, on a une sensation, on a un ressenti, et en fait, on, il n'est pas partagé par d'autres. Et c'est juste, c'est personnel. Parce que... Moi, je théorise par rapport à ça. Je me dis, ça, c'est peut être le problème d'Hearthstone parce qu'il y a une frustration qui se crée quand les match-ups sont trop lents, etc. C'est quelque chose sur lequel Blizzard pourrait travailler. Et peut-être qu'en fait, c'est juste moi qui suis un gros fragile. <rire> qui suis un gros fragile et en fait, euh, j'extrapole quelque chose qui n'a pas lieu d'être extrapolé, vous voyez. C'est pour ça que votre avis, il est aussi intéressant. C'est comme dans la vie quand on a l'impression que lui, il nous en veut, lui, il nous en veut. Et que vous voyez, il y a des problèmes. on a des problèmes avec d'autres personnes. En général, je dis bien en général, le problème c'est nous. Si on a un problème qu'avec une seule personne, ça peut être elle qui a un... qui est le problème. Et si, euh, si on a l'impression que le monde nous en veut, c'est qu'a priori c'est que c'est nous qui avons un gros problème avec le monde. Ça c'est agressif, je pense que c'est ce qu'on veut dans le match. On peut mettre un peu de pression. Bah, de toute façon on l'a défoncé là, je pense. Hein. À partir du moment où on lui a cassé sa combo... Euh... Enfin, son early game. Logiquement, je vois pas trop comment il peut gagner. Hein. C'est un deck qui a vocation à prendre le board très rapidement. Ouais. Il a pas le noble sacrifice, ça l'a défoncé là sur le, le, le ressuscité. Ouais, Kai c'est fort, mais. Parce qu'on de Bran euh, Vizier mais je pense qu'il y a mieux. Je pense que ça. Okay. Ouais je pense qu'on a quand même des meilleurs Bran que juste Bran Vizier même si Bran Vizier c'est cool hein. surtout que lui il a du mal quand même à gérer les créatures donc Bran Vizier si on a en fait le truc c'est qu'il a un peu de board donc ça fait chier et en vrai, Bran Vizir, s'il a pas de board, franchement c'est une combinaison qu'on peut mettre en place. Bébé. Hein. Il va arriver à nous gagner avec ses sorts random Je pense pas en vrai, c'est possible. pas bah, impossible, mais... Bah, en fait, entre piocher et découvrir un sort, je crois que je préfère découvrir un sort dans cette situation. On va pas s'enflammer parce qu'il y a des 2-2 deux -deux en face. Je pense qu'on va juste mettre un petit board et attendre, attendre. Les... Voilà. Un peu statu quo, mais statu quo qui reprend le board à chaque fois. C'est aussi l'intérêt et la puissance de ce deck. Suivante. Et c'est vrai que les match durent, quoi. En fait, cette classe, enfin, en fait, c'est Renatal. Renatal, c'est une bénédiction parce que ça a permis de jouer plus de cartes. Donc c'est plus intéressant en termes de deck building. Ça a permis d'enlever la frustration de perdre rapidement. Donc ça c'est bien. Mais ça a rajouté la frustration de rallonger des matchups. Et donc en rallongeant les matchups. On peut... Enfin vous voyez ben, je reviens sur mon truc. de, En fait j'extrapole peut-être. Hein, donc euh, arrêtons. <rire> je vais arrêter de dire ça. Mais... Ok. faut faire gaffe à cette 2-10. Il peut y avoir euh, Blessing qui double... Qui la l'endurance en force. On faut pas trop lui laisser des créatures comme ça. Et laisser des 5-6, laisser des 3-1, ça va, mais laisser des 2-8, enfin des 2-10 même. Faisons gaffe. Astalwego. Super Vizir Il n'a pas beaucoup de cartes en main. Je pense qu'à partir du moment où on fait ça, on... bah, j'ai joué un petit peu le prêtre quand même. Et je pense qu'à partir du moment où il a pas le board, il a plein de cartes qui sont cassées en main. Quoi. Ah, il, peut, notre voler, il peut voler notre Denatrius. Mais bon, il a moins de créa que nous. Je pense que là, on va Brandena plus machin. Je pense que ce sera fini. Après, il a peut-être volé ça. Avec ce truc. 3-2, ça fait jamais peur. Donc, on va prendre de l'armure. 14 d'armure. Euh, 12 d'armure. C'est 6 d'armure, hein. c'est 12. Hein. Et on va avoir plein de créa en main. On va pouvoir trade en plus. Enfin... Ça reste long. Voilà, c'est un match-up contrôle. Faut avoir le temps. Faut aimer ça. Faut être concentré. La moindre erreur, euh, bam. Faire, euh, tu peux vers 20 minutes. Pas de ta vie, mais 20 minutes de game trade ou je face Ouais, bah, je face en vrai, j'avais plus de dégâts. Ah c'est 5 d'armure, pardon. Bon, bon là c'était assez facile hein, mais c'est aussi la, la, la force des grands decks. Hein, des decks qui peuvent gagner super vite. Hein. Okay. alors on bas du choix ça ça, ça met plus Il se défend quand même hein. Il se défend Mais là le problème C'est qu'il y a à la fois Du board Et à la fois le Dena Qui le tue En moins de faire vraiment Un truc incroyable Avec Lira. C'est Lyra, Lyra hein, son nom Je pense que c'est Chaud-Boulette quoi Notre pouvoir robustesse Bene, Ça fait un beau bébé il peut, après, il peut donner taunt à ses il Faut faire gaffe. il y a ça qui a taunt. Il y a Rossa qui a taunt. Ça fait un joli board. C'est gérable, mais ça fait quand même un joli board. On se le dise. Pas certain pour ça. Okay. Bon. J'ai l'impression que Sylvanas c'est meilleur ou alors Recousu, ça fait un peu le même effet en vrai. Vraiment ça Ça casse aussi un truc de sa main. Je pense à plus de sens recousu que Sylvanas. Et on va geler ça. On a dit que c'était important à un moment. Vous okay. voyez parce que... On peut s'enflammer et à un moment il peut faire un board énorme et se dire Ah putain mais merde, ils sont où mes voleurs d'âme et en fait, à partir du moment où on a avancé dans la game, on avait une très bonne main et qu'on se dit Ah merde, mais j'ai perdu parce que j'ai voleur d'âme, déjà, bam, on se protège de notre médiocrité parce qu'on a été médiocre, parce qu'on s'est mis dans une situation où le top deck, où le fait de pas piocher voleur d'âme nous fait perdre, vous voyez. Alors qu'on on avait vraiment une main pour gagner, donc on va gagner. Voleur d'âme ou non Là on est 13. High trade. Ça fait 15, ça détruit pas forcément tout le board. Je pense qu'on va juste assurer avec ça. Ça. Et Dena traise au prochain tour qui donne la win pour le coup. Les 3 dégâts on par tour, on s'en fout pour le coup. Dena, intéressant. Un peu Dena counter. On est assez haut en life. Après, il peut monter un gros déna Le problème, c'est que si on tue pas son déna on est un peu con. Qu'est-ce qu'il peut avoir en main Il a joué déjà beaucoup de choses hein, qui, qui boostent ses créa On est d'accord, hein, il a joué beaucoup de choses. Hein. On peut regarder, mais... Après, il lui reste encore des trucs. Hein. Il lui reste des trucs... Peut-être faut juste vol de sang de là-dedans, c'est un peu con, mais. Vos graines. Vos graines rénatales, mais il peut me shooter. Je pense que c'est Dena et on prend le risque de buter ça. Et au pire, on l'affaiblit à fond. Oh, ça sert à rien, ouais. En fait, si on tue ça, on a gagné. Et si on le tue pas, on l'affaiblit pour éviter les malentendus. C'est un peu chelou, mais je pense que là. Par contre, franchement, je vais accuser le coup si j'ai pas voleur d'âme. <rire> ah, mais là, sérieux, franchement, c'est abusé. J'ai dit qu'il fallait pas dire ça, mais là, c'est abusé, quand même. Bon, d'accord. J'ai eu un peu peur un moment. Euh... J'ai vu ma vie, dé... j'ai vu... <rire> vu ma courte vie défiler devant mes yeux. Ma triste et courte vie défiler devant mes yeux. Ça fait pouf! J'ai vu Hearthstone en fait, c'est tout. <rire> J'ai vu un logo d'Earthstone défiler devant mes yeux. Bon, magnifique, hein, ce petit deck. Franchement, il est super sympa. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... Et puis que vous allez farmer le ladder avec ça. Et puis voilà, vous allez peut-être créer d'autres decks et tout. Il y a vraiment... Bon, on est en début de méta. Créez vos decks. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et si jamais vous voulez juste gagner, bah, vous prenez les decks de cette chaîne YouTube et vous allez euh, euh, bah, vous régaler aussi et, et en plus gagner. Ça, c'est sûr. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde